Bien, bonjour à tous. J'espère que vous avez toutes et tous fini de digérer, euh, parce que pas nous. Euh, voilà, alors, euh, pour vous expliquer un petit peu, donc moi je suis Florian, voilà, c'est marqué là. Euh, et je vous demande d'applaudir très fort Flore, parce que Flore, en fait, à la base, elle n'est pas du tout de la commu WordPress. Bonjour à tous. Merci. Donc voilà, et en fait, cette conférence... On a décidé de vous parler du RGPD, mais on s'est dit qu'on a deux options. Soit on commence à sortir en fait, euh, les bouquins de droit, et on leur fait un truc soporifique pendant 40 minutes, on leur parle de droit, de droit, de droit, de droit. Soit on leur fait un retour d'expérience. Donc on a opté pour la version 2, parce qu'on s'est dit que ce serait peut-être un tout petit peu plus vivant. D'où le nom extrêmement long de cette conférence, comment le RGPD peut, influencer, peut influer pardon, le périmètre technique d'un projet web. Et c'est là que Flore va commencer à vous parler de RGPD. Alors attention, vous vous accrochez, mais vous allez voir, elle est très pédagogue. Je vais essayer de pas trop vous ennuyer parce que c'est vrai que le RGPD, c'est quelque chose d'assez long. Alors, vous savez tous qu'il euh, y a eu une montée en puissance du numérique depuis 1978. C'est bien pour ça. Il s'assoit. Non, mais c'est incroyable. Tu ne te sens pas concerné. Hein oh. Donc, depuis 1978, où a été créée donc, la loi informatique et liberté et la CNIL, donc, les entreprises ont été obligées de prendre des mesures techniques, organisationnelles et de la protection des données qui ont été imposées aux entreprises. Les entreprises ont été obligées de prendre un certain nombre de mesures pour pouvoir s'organiser en interne, pour protéger les données qui concernent ses clients ou les personnes concernées. Flor, c'est quoi, par exemple, des données techniques et organisationnelles ce ne sont pas des données, ce sont des mesures. Des mesures, pardon, excuse-moi. <rire> mesures techniques, c'est tout ce qui va concerner euh, l'organisation d'un site web, par exemple. Alors, je vais parler du site web parce que, bien évidemment, vous êtes concerné. Euh, tout ce qui peut être sécurité au niveau du site web et mesures organisationnelles, c'est tout ce qui va concerner vos salariés. Vous allez apprendre à vos salariés à prendre soin des données qu'ils collectent et qu'ils traitent pour le compte de vos clients. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de menaces aussi. Vous le savez tous, quand vous créez un site Internet, si vous ne prenez pas les mesures de sécurité adéquates, il peut y avoir des menaces, donc des menaces telles que la compromission des ressources applicatives, le vol de données ou le déni de service. Face à ces menaces, si vous n'avez pas mis en place les mesures de sécurité technique adéquates, vous pouvez avoir des sanctions très lourdes en cas de non-respect de la violation des données. C'est quoi, par exemple, les sanctions les sanctions Oui, ah. sanctionne-nous, Flore. Alors les sanctions, donc j'en parlais après. C'était une ou deux diapos après. Pardon, vous vous donnais quelques exemples de sanctions qui ont pu arriver donc récemment. Euh, mais je... <rire> non, non, mais j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Donc pour l'instant, on va vous, surtout vous parler des objectifs du RGPD. Donc le RGPD donc, a été mis en place en 2018. Je pense que vous le savez tous. Hein. Vous êtes bien obligés de le savoir puisque vous touchez au système d'information. En fait, en sous-titrage, elle vous dit que vous n'avez plus d'excuses. <rire> Tout le monde le connaît ici, le RGPD Ah, super. Donc vous l'appliquez tous dans vos entreprises et chez vos clients Non Super Vous savez que vous avez un devoir de conseil vis-à-vis -vis de vos clients Parfait. Et vous leur donnez ce conseil au niveau du RGPD non. Parfait. Très bien. Donc, bah, écoutez, je vais... on va voir ça hein, par rapport à ce que je vais dire aujourd'hui. Donc les objectifs du RGPD sont bien évidemment... D'harmoniser les mesures de protection des données au travers de l'Union européenne, d'éviter euh, les risques de violation de données, c'est-à-dire que ça peut être toutes les fuites de données qui peuvent arriver quand vous utilisez un site internet via un formulaire de contact, ou quand vous utilisez une plateforme interactive où vous n'avez pas mis en place les mesures de sécurité adéquates. Euh, le RGPD, donc l'objectif aussi c'est de responsabiliser les, responsabiliser, pardon, les entreprises, parce qu'avant 2018, les entreprises n'étaient pas responsables. Elles devaient juste tenir un registre des traitements qu'elles effectuaient en leur sein. Et depuis 2018, donc le RGPD a rendu les entreprises responsables des données qu'elles collectent. Ça veut dire que s'il y a des sanctions, c'est pour vous. Et comme la plupart d'entre vous sont considérés comme des sous-traitants, vous êtes responsables si vous n si vous ne remplissez pas votre devoir de conseil auprès de vos clients. Attends, ça veut dire que si jamais, nous, là, tous dans la salle, en tant que prestataire, on a un client, on lui dit, euh, monsieur le client, euh, ton RGPD, euh, bof, bof. Le client nous dit, écoute, euh, Polo, euh, moi, mon RGPD, euh, Hein, je fais une petite barre d'acceptation de, des cookies, là. j'ai mis la petite case pour le formulaire, hein. c'est 90% de ce qu'on fait, et trois quarts du temps. Euh, mais sinon ton RGPD, oh, ça me passe par-dessus la jambe. Euh, du, du coup, ça veut dire qu'ils peuvent se retourner après contre nous Non, ça veut dire que la CNIL peut se retourner enfin, contre la, la vous. La CNIL, je veux dire, elle peut se oui, retourner contre vous. tout à fait, vous. puisque mmh. vous agissez en qualité de sous-traitant. Selon l'article 28 du RGPD, donc je ne vais pas vous le lister parce qu'il est vraiment très énorme, vous avez certains devoirs et obligations vis-à-vis -vis de vos clients, ne serait-ce que de remonter s'il y avait une violation des données, par exemple, donc une fuite des données sur le site Internet. Si vous n'avez pas pris les mesures adéquates pour la protection de ces données via le site Internet ou via la plateforme que vous auriez mise en place, vous pouvez être sanctionné. Autrement dit, retenez que si vous avez une fuite, il faut appeler votre client. <rire> et pas le plombier. Et enfin... Ah, je pas fini. Tu vas vite. Hein. Oh. Ah oui, il faut peut-être que j'aille un petit peu plus vite. Euh, donc, respecter le droit des personnes concernées. Donc, qu'est-ce que c'est euh, Les personnes concernées ont euh, des droits sur leurs données que vous connaissez tous. Hein. Vous les connaissez, les cinq droits des personnes Vous pouvez pas me les citer, je pense. Allez, le, levez la main. Allez, c'est parti. Le droit des personnes sur les données. Oui, ah, un. parfait, parfait. Droit oui. à l'oubli Oui Droit à la récupération Oui, tout oui. à fait. Portabilité des données. Okay. Et le principal droit auquel vous devez faire attention, c'est le droit d'accès. Toutes les personnes concernées doivent pouvoir accéder à leurs données. Ce qui veut dire que quand vous mettez en place une plateforme interactive, alors moi ce que je conseille à mes clients, c'est toujours de créer un bouton qui permet aux utilisateurs de récupérer l'ensemble de leurs données et d'accéder à leurs données pour les modifier, les rectifier et limiter leur utilisation. Ou quand vous êtes sur WordPress, d'utiliser l'extension développée par Jean-Baptiste. Il a fait une petite extension, je n'ai plus le nom en tête, si quelqu'un l'a. Euh, il a fait une petite extension qui est très bien et qui permet de gérer ça tout seul. Voilà. Mais vous la trouvez sur le repo, sinon en cherchant Jean-Baptiste. C'est juste un bouton qui doit être vraiment facile d'accès pour tous les utilisateurs, qu'ils puissent récupérer leurs données en toute sécurité. Donc ça passe impérat, Pardon Ah pardon. <rire> Donc droit d'accès, droit de rectification, droit à la limitation, droit à la portabilité, droit à l'oubli. Il y en a deux autres. Alors c'est le droit de donner des directives après le décès. D'accord Et après vous aviez le droit à la portabilité bon, j'ai l'autorisation de changer de slide. Pardon. Donc ça passe impérativement par euh, imposer la sécurisation des sites et plateformes, qui sont les cibles préférées des hackers et la porte d'entrée des attaques malveillantes. Voilà, un petit peu. Merci, Flore, de l'autorisation j'ai changer de slide. Alors un peu d'événements. c'est là où on en arrive aux sanctions, donc les choses qui font très mal. Vous avez certainement eu vent d'un faux qui a été condamné à payer une amende de 250 000 euros parce qu'il y avait un défaut sur le respect des durées de conservation et de sécurité des données. Il faut savoir qu'en matière de durée de conservation, quand vous créez un bandeau de cookies, par exemple, il faut impérativement que vous mettiez sur le site Internet une durée de conservation limite des cookies. Et vous regardez une... tous avec des gros yeux, mais vous savez. Est-ce qu'il y a une savez... durée de conservation limite maximum Oui, 13 fard. mois. Merci, et au bout de 13 mois, normalement, vous devez les supprimer. Mais généralement, c'est redondant, puisque la personne retourne sur le site. Donc du coup, la durée de 13 mois se reprolonge d'autant. Il y a eu un deuxième cas, du coup. Ouais, 13 mois, ouais. Non, ça dépend des, des, des données. Cookies. Parce des que cookies. Tout, tout ce qui va être cookie fonctionnel, ça, il n'y a pas de durée de conservation. On est bien obligé d'avoir les cookies fonctionnels pour pouvoir naviguer sur le site Internet. Tout ce qui va être cookie d'analyse... C'est plutôt les cookies d'analyse qui vont avoir une durée de conservation limitée. Mais je ne vais pas vous faire un cours sous les cookies, sinon je vais tenir au-delà de, de 40 coup, minutes. Ça va être un petit peu compliqué. Ça. Du, du coup, on a un deuxième cas qui est d'Edalus Biologie, qui, est Biologie donc qui commercialise des solutions logicielles pour les laboratoires d'analyse, qui a été condamné à 1,5 million à 1, 500 000 000 euros à cause d'une fuite de données médicales. Il y a eu aussi un blocage du site par un manque de sécurité des données, il y a un manque-moi à l'obligation du sous-traitant de respecter les instructions du responsable de traitement. C'est votre client qui vous dit comment je dois gérer les données, comment je dois collecter les données, comment je dois traiter les données. Vous, vous avez uniquement une obligation de remonter de l'information. Si les personnes concernées vous disent, voilà, je veux accéder à mes données, si elles s'adressent à vous, vous avez obligation de lui remonter au responsable de traitement. Le groupe accord aussi, hein, je crois que ça date de la semaine dernière, c'est un groupe de réservation hôtelière qui en a eu pour 600 000 euros d'amende, Manque-moi l'obligation d'informer les personnes concernées. Alors, quand vous allez chez vos clients, euh, quand, vous faites une commande, quand il fait une commande pour mettre en place un site internet, vous devez lui proposer de mettre une politique de confidentialité des données. Vous connaissez tous la politique de confidentialité des données, d'accord donc dans la politique de confidentialité des données, vous avez tout ce qui concerne l'information des personnes. Juste un sondage à main levée dans la salle, vraiment sondage à main levée. <rire> pour qui est-ce que la majorité des clients fait faire une, sa politique de confidentialité par un avocat? Maintenant pour qui la majorité des clients font faire leur politique de confidentialité par un site internet où ils font un copier- coller? Voilà Génial. <rire> Vous connaissez donc tous le contenu des politiques de confidentialité. D'accord. Par cœur. Vous le connaissez par cœur. Très bien. Donc dessus, vous notez comment vous collectez, comment le client collecte des données, les données, comment elles sont conservées, comment elles sont hébergées. D'accord Tout ça. Comment elles sont traitées. Mmh. Donc c'est tout ce qu'il faut reprendre. Et dans la politique de confidentialité des données, bien évidemment, vous avez aussi la politique de gestion des cookies. Où vous expliquez à l'intérieur les cookies que vous mettez sur un site internet pour qu'ils fonctionnent, d'accord Cookies fonctionnels, cookies d'analyse, cookies publicitaires, cookies de vidéo, etc. Et vous expliquez aux personnes concernées comment elles peuvent éviter l'utilisation de ces cookies, comment elles vont aller paramétrer leur navigateur pour ne pas avoir de cookies sur leurs ordinateurs et c'est voilà, Amazon et ensuite, Europe Core aussi qui s'est fait oui Amazon Amazon Europe Core qui a été condamné à 35 millions millions d'euros d'amende pour non-respect de la législation sur les cookies ça donc là j'ai parlé que des gros pardon vas-y non je disais juste ça picote 35 millions ben oui je sais pas oui, vous oui. mais moi j'ai oublié mon carnet de chèques perso voilà donc là ce ne sont que les gros mais il faut savoir que ça arrive aussi aux plus petits hein. Pour vous donner des exemples, euh, il y a deux médecins qui ont été condamnés en septembre 2020 à 3 000 et 6 000 euros pour un défaut de durée de conservation des données. En fait, ils n'avaient pas donné les instructions à leur concepteur de site web euh, pour pouvoir conserver les données. Les durées de conservation n'étaient tout simplement pas respectées en matière de cookies. Alors, c'est moi qui avais parlé un peu du coup... Euh... Je ne vais pas vous la faire, la majorité d'entre vous savent comment fonctionne un projet web, on a le projet de A à Z, on a le recueil du besoin client, donc évidemment vous avez le client qui vous appelle, qui vous dit « Bonjour monsieur, bonjour madame, j'ai besoin d'un site internet, tout ça, machin, ok, très bien. » On prévoit un rendez-vous, on fait le recueil du besoin, on fait un beau brief, après on va faire des ateliers pour rentrer plus en profondeur, vraiment comprendre ce dont le client a besoin, surtout ce dont le client de nos clients a besoin, l'élaboration du cahier des charges, du plan fonctionnel. Ensuite, on passe en phase de production. Évidemment, il y a toute la phase de planification. Je sautais d'autres trucs. Il y a les phases de recettes, recettes internes, recettes clients, et la mise en production. Évidemment, on l'a vu dans d'autres confs ce matin, ça ne s'arrête pas là, il y a le suivi après le projet. Mais du coup, ben, ça ne fonctionne en fait pas vraiment tout à fait comme ça. Vous savez, les trois quarts du temps, comment ça fonctionne, et... Là, sur le cas client qu'on a eu, en fait, on a eu un truc un peu particulier. D'abord, on nous a dit, oui, il faudrait faire un site vitrine. On a dit, bon, bah c'est cool, ça va, un site vitrine, euh, tranquille, quoi. Nous, on a fait comme d'habitude. On a fait le bandeau de gestion des cookies. On a paramétré correctement la gestion des cookies. 13 mois, tout ça, machin, Google Analytics, et C'est ce qu'il dit, hein on a paramétré les formulaires tout bien comme il faut en disant euh, première case j'accepte la politique de confidentialité deuxième case j'accepte d'être contacté à des fins commerciales parce que ce sont deux consentements séparés et euh, jusque là ça allait bien en fait site vitrine avec une home des pages internes une page contact sauf qu'en fait le client me dit ouais mais en fait euh, moi en fait on est une boîte de consulting on a quand même quelques gros clients comme des clients chez qui il y a des grèves actuellement, parce qu'on ne peut plus mettre d'essence dans nos voitures, vous voyez de qui je parle, je ne citerai pas de marque. Et, euh, et du coup, ben en fait, il faut que ces clients-là puissent prendre rendez-vous directement avec les consultants de notre équipe sur la plateforme. Waouh, on commence à avoir deux trois enjeux techniques, parce qu'en fait, il faut qu'ils puissent prendre rendez-vous, mais il faut aussi, en fonction des niveaux, qu'ils puissent acheter du crédit, les crédits, c'est à coût de 10 000 euros, hein, on est d'accord, c'est pas le truc où vous mettez votre carte bleue. Hein. Euh, et puis ensuite, il faut qu'il y ait des niveaux de managers qui puissent acheter les crédits, d'autres qui puissent dispatcher les crédits, d'autres qui puissent autoriser la prise de rendez-vous des niveaux du dessous, etc. etc. Puis il faut que les consultants puissent gérer leur agenda, et puis en plus de gérer leur agenda, il faut qu'ils puissent accepter ou refuser les rendez-vous consulter les crédits pour vérifier que bah il y a bien encore des crédits et puis que bah évidemment si vous n'avez plus de crédit vous puissiez pas prendre rendez-vous enfin voilà deux trois petits deux trois petits détails comme ça qui commençaient à être un petit peu un petit peu technique bon on se dit pas de problème on sait faire jusque là c'était tranquille et puis un jour dans une conversation on dit au client mais euh, du coup vous avez quand même des clients qui sont un petit peu un petit peu capés donc peut-être qu'il va falloir commencer à réfléchir quand même, à se poser la question est-ce que vous avez une politique de confidentialité Bah non, mais en fait je vais faire un copier-coller d'un site internet on y revient, Allez, bouclez la boucle euh, Ouais mais en fait vu le niveau de client que vous avez là ça va pas suffire parce que bah, là on commence à rentrer sur un fonctionnel un peu plus, un peu plus élevé Donc évidemment, bah, le site vitrine classique, hein, pfft, bloc de texte, bloc image plus texte, enfin tous les blocs classiques, formulaire de contact blabla. Et là je me suis fait taper dessus. C'est là que ça se corse. Donc un site vitrine, d'accord, il faut prendre un certain nombre de, sécurité, de mesures de sécurité, comme je le disais tout à l'heure. Il faut vérifier pas mal de, de, de choses avant de pouvoir le mettre en ligne, euh, notamment vérifier donc la sécurité par le HTTPS, par exemple. Euh, il faut vérifier aussi tout ce qui peut être droit à l'image, hein, si on veut mettre des photos sur le site, sur le site hein, il faut vérifier qu'on a bien les droits à l'image. Et les droits de propriété, si on donne des, des citations, euh, on va mettre en forme le formulaire de contact. Donc vous savez tous comment le formulaire de contact RGPD doit être Oui Ah. Donc le formulaire de contact doit, mentionner, doit préciser les mentions obligatoires, des mentions facultatives. Il doit aussi renvoyer une politique de confidentialité. Et on doit même, à cet endroit-là, prévoir une case à cocher si on a l'intention d'envoyer une newsletter. Il faut savoir que toute personne qui souhaite avoir une newsletter doit obligatoirement avoir un acte positif, c'est-à-dire qu'elle doit cocher la case pour recevoir les newsletters. Par contre, vous devrez faire attention à ce qu'elle puisse la décocher aussi facilement qu'elle l'ait cochée. Voilà. Vous avez aussi le bandeau des cookies, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez aussi tout ce qui est gestion des consentements. Donc là, c'était par rapport à l'acceptation des cookies sur les ordinateurs. Euh, la politique de gestion des cookies dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ces fameuses mentions légales. Je pense que tous vous proposez des mentions légales à vos clients lorsque vous faites un site internet. Rédigé par un avocat, évidemment. Et vous connaissez le contenu obligatoire des mentions légales Vous savez que vous pouvez être, vous, votre client peut être condamné à 75 000 euros d'amende s'il n'a pas de mention légale Et ça, c'est votre devoir de conseil donc, l'hébergeur, sur les mentions légales, l'hébergeur avec le numéro de. Voilà. Pareil pour l'éditeur. que tu peux refaire la liste dans le micro pour la captation, s'il te plaît. Pareil pour l'éditeur. Donc, l'éditeur, ça va être le siège social. Le montant... euh, pas l'éditeur, pardon. Oui, l'éditeur, tout à fait. Le siège social, euh, le numéro d'RCS, le numéro de TVA et euh, une adresse de contact, ou soit un numéro de téléphone. Après, si vous êtes dans le cadre d'une profession réglementée, vous avez aussi le numéro de la profession réglementée à mettre. Donc ça, faut y penser. Ça vous arrive certainement quelquefois de faire un site internet pour un avocat ou pour un médecin ou voilà, ou même un expert comptable. Donc là, profession réglementée, vous devez mettre le numéro de la profession réglementée et après tout ce qui est droit de propriété intellectuelle, avec les références INPI euh, pour la protection des marques. Alors bon. Pour l'espace client, on a un fonctionnement en silo. Et en fait, vous l'aurez compris, le cabinet de consulting qui était notre client à nous, agence, il n'a pas qu'un seul client qui fabrique le truc qu'on met dans les voitures et chez qui il y a des grèves en ce moment. Il a d'autres clients. Sauf qu'évidemment, bah, il faut une étanchéité totale entre les données du client A les données du client B. Parce que bah forcément, si vous prenez l'entreprise A et l'entreprise B, il ne faut pas qu'il y ait de, de bazar qui se mélange. Donc ça, c'est bon. Et du coup, périmètre technique, bah il faut absolument en fait, que euh, le manager de l'entreprise A ne puisse voir que les subordonnés, euh, j'aime pas ce mot, mais j'en ai pas trouvé d'autres, euh, de l'entreprise A, et les gens de l'entreprise B, de l'entreprise B. Jusqu'à, tout va bien. Et les consultants et administrateurs, pareil, euh, ils peuvent voir en fait tous les profils, c'est-à-dire que de leur côté euh, bah, notre client, enfin on va dire le responsable de, de, de la société qui est notre client, lui a un accès administrateur donc lui il peut aller se balader partout, il hein, n'y a pas de problème jusqu'à toi bien, et euh, les consultants, eux, ils peuvent voir toutes les personnes inscrites sur la plateforme du coup on a quand même toute une partie où il faut siloter les données d'un côté mais les décloisonner de l'autre bon, là on commence à bien s'amuser et c'est là que je me suis encore fait tirer <rire> Oui, c'est vrai, c'est là qu'on s'amuse. Donc généralement, quand vous mettez en place une plateforme, vous mettez des conditions générales d'utilisation. Chaque personne doit savoir comment elle utilise la plateforme. Vous en mettez, je suppose, tous des conditions générales d'utilisation quand vous créez une plateforme. Vous expliquez le pourquoi du comment, vous expliquez ce que l'utilisateur ne doit pas faire et vous donnez surtout une définition de chaque terme que vous allez utiliser dans les conditions générales d'utilisation. Évidemment voilà. Donc, il y a aussi une politique de protection des données qui est généralement très similaire à celle qui existe déjà pour le site Internet du même client. D'accord Donc, la politique de protection des données, c'est se poser les questions qui, quoi, pardon, quoi, qui, où, comment et quand Et tout ça par rapport aux données. Qu'est-ce que je collecte comme données Qui collecte les données Où je vais mettre mes données D'accord Comment je vais les traiter Et quand je vais pouvoir les détruire vous devez informer les personnes concernées du sort des données qu'elles vous confient, parce que, je vous le dis, elles ne vous appartiennent pas. Même si c'est la richesse d'une entreprise, les données qu'on vous confie ne vous appartiennent pas. Et alors, pour, pour vous expliquer un petit peu, quand on a fait la première réunion sur euh, la protection des données, et qu'on est arrivé sur la partie CGU, Condition Générale d'utilisation... En fait, pour faire ça, il a fallu faire un schéma. Alors, je ne vous l'ai pas mis parce qu'on n'avait pas fait de photo à l'époque de ce schéma, mais euh, ça a fait un truc avec une patate là, une patate là, une patate là, une patate là, et des flèches qui partent dans tous les sens. Voilà. Donc, autant vous dire que ça, c'est de l'arrachage de cheveux pur et simple, et c'est une vraie joie euh, à gérer. Et sur l'espace client, du coup, on s'est retrouvé avec nos cinq profils d'utilisateurs. administrateurs consultant, client responsable du compte entreprise, client mid-manager et client d'utilisateur restreint Je lui ai encore tapé sur les doigts, parce que pour avoir tous ces, enfin ces cinq utilisations possibles, on devait déterminer les rôles de chacun, déterminer aussi les accès que chacun pouvait avoir, ce qui veut dire gérer les habilitations, qui a le droit de faire quoi et donc, on gère les habilitations selon les missions ou les tâches de la personne dans l'entreprise. Je vous donne un exemple tout bête. Un, un salarié ne va pas aller accéder à un dossier RH, par exemple. C'est un exemple tout bête. Donc, on leur fait signer un engagement de confidentialité. On fait cet engagement de confidentialité, pardon, aux salariés pour qu'il n'y ait pas de problème sur l'intégrité des données et la confidentialité des données. On est d'accord qu'on parle du salarié de notre client à nous, oui. et pas du salarié du client Alors là, clients. je vous parle uniquement des informations que vous, vous devez donner à vos clients. Hein. D'accord Dans la conception du site web et des plateformes. Hein. Ça, c'est vraiment des, des informations que vous devez lui donner. Donc l'espace client, parcours utilisateur, du consultant, jusqu'à tout va bien. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. La connexion à leur espace consultant. Alors, on leur avait fait un joli dashboard, tout ça, avec des belles interfaces, des jolies icônes, tout ça, tout ça. Le remplissage de leur profil consultable par le client, parce que oui, en fait le truc c'est que le client doit pouvoir choisir son consultant, sur tout le panel de consultants disponible dans la société de notre client. Ça veut dire quoi Ça veut dire que grosso modo, on arrive et on a euh, Gérard, et Gérard fait son profil, Gérard Bouchard, 53 ans, habite plutôt sur Nantes, etc. Et puis on a le profil de l'autre consultant qui s'appelle Sylvie, etc. Et en fait le truc c'est que quelque part, évidemment l'objectif de chacun des consultants ça va être d'être le plus bouquet possible, donc d'avoir un profil le plus sexy possible. Vous savez c'est un peu comme sur les plateformes du type euh, Malte et autres, vous essayez de faire un truc un peu bah, convaincant quoi. Donc, euh, donc voilà, même s'ils sont pas en freelance, même s'ils sont en interne, euh, il faut quand même qu'ils qu attirent le chaland on va dire. Donc voilà, ils doivent pouvoir gérer leur agenda qui évidemment lui-même doit pouvoir être synchronisé avec leur Google Calendar la gestion de leur disponibilité ou de leurs indisponibilités, c'est-à-dire qu'en plus de la, de la synchronisation avec Google Calendar, ils doivent pouvoir dire, bah, voilà, euh, là, mardi en 8, j'ai rendez-vous chez le dentiste, donc mardi en 8, je bloque ma matinée, et puis je ne serai pas dispo, je ne pourrai pas prendre rendez-vous, bisous, euh, et la gestion des réservations, j'accepte ou je refuse une réservation. Et le schéma que nous avait demandé de faire le client, en fait, quand on a fait qu'il y des charges, et nous, on se dit, bah ce n'est pas déconnant, Pff, voilà euh, parce que bah, le client, on travaille le cas des charges avec lui, et puis on se dit, bah, en fait, c'est logique comme besoin. cest de dire bah, quand j'ai quelqu'un qui book un de mes consultants, mon consultant reçoit une alerte par mail. Jusque-là, classique, me direz-vous. Et le client nous avait dit, mais moi, ce que je voudrais, c'est que quand il reçoit le mail, il ait un lien où il clique pour accepter, et automatiquement, ça valide l'acceptation sans qu'il ait besoin de se reconnecter sur la plateforme, et un lien sur lequel il clique pour refuser... Et ça propose de, reprendre une, de choisir une autre disponibilité, mais il n'a toujours pas besoin de se reconnecter sur la plateforme pour accepter ou refuser. Et là, elle a encore sorti le fouet. Euh, et puis, on, de l'autre côté, hein. <rire> côté, on a de Et de l'autre côté, on a l'utilisateur restreint. L'utilisateur restreint, lui, c'est le, le profil, c'est le, le gars, il est en low cost, quoi, hein, et puis il n'est pas en business. Hein, je veux dire, il... Hop là. Euh, il se connecte à son espace, il arrive. Il remplit son petit profil pour dire, voilà, moi je suis Jean-Michel, je travaille chez l'entreprise qui fait grève, machin, blabla, ok, très bien. Euh, et, euh, ben, en fait, je dois pouvoir demander de réserver une séance, mais il faut qu'en fait, cette réservation de séance-là, elle soit validée. Elle soit validée, entre autres, par le consultant, mais aussi par mon manager. Parce que, ben, comme c'est des crédits, il ne faut pas que je puisse les dépenser n'importe comment. voilà Et que je puisse, dans mon tableau de bord, moi, d'utilisateur de base... Accéder à mes réservations, c'est-à-dire voir en fait les, les séances que j'ai réservées, pour pouvoir dire, bah, vous savez, un peu comme sur Doctolib, hein, euh, j'ai réservé une consultation tel jour à telle heure, bah, peut-être que j'ai besoin de la décaler, peut-être que j'ai besoin de l'annuler. Et puis on a l'espace client euh, min manager. Alors lui, il a le niveau du dessus, c'est-à-dire qu'il fait plein de trucs que fait le précédent dont on vient de parler, donc je ne vais pas revenir dessus. Voilà, connexion à son espace, remplissage du profil, machin, etc. Et en plus, du coup, il doit valider les séances de consulting de son N-1, et il a le droit, lui, d'utiliser les crédits de l'entreprise directement, c'est-à-dire qu'en gros, il sait combien de crédits sont affectés à son pôle, avec tous les salariés qu'il a en dessous de lui, et lui, il a le droit de les utiliser directement, et d'accepter ou de refuser des rendez-vous pour ses N-1. Bon. Et puis, il y a le responsable du compte entreprise. Alors, Le responsable du compte entreprise, en gros, c'est monsieur ou madame Moula, D'accord Lui, il gère, euh, il gère la thune. C'est-à-dire qu'en gros, il arrive, lui, il a fait un gros check hein, service achat surtout, il a fait un gros check à notre client, à nous. Ils ont mis euh, 10 000 euros convertis en crédit, un crédit égal un euro. Pouf, pouf, pouf Et euh, lui, il a accès à la patate de 10 000 euros. Et lui, il dit, bon, ben bah, voilà. Alors, en dessous, j'ai manager 1, manager 2, manager 3. Lui, il a une grosse équipe, je vais quand même lui fier 5 000, et puis je vais répartir les 5 000 restants à peu près à part égale entre les deux autres, là. Voilà. Donc lui, il peut faire ça, et puis au bout d'un moment, il peut dire bah, « Tiens, toi, t'as 5000, tu t'en sers jamais, donc en fait, je te, je te retransfère un petit peu là, ou, etc. » Parce que là, tout va bien. Et euh, c'est déjà pas mal. Et, et voilà. Il faut dire que c'est à partir de toutes ces définitions de poste, avec ces différentes euh, administrations, qu'on a pu euh, gérer les habilitations et les droits d'accès on a vraiment besoin de connaître l'intégralité des tâches de chacun pour pouvoir dire, voilà, vous avez le droit d'accéder à telle ou telle brique sur la plateforme. Donc là, on y arrive à l'alerte sur l'espace client. Donc il faut avoir un mot de passe suffisamment complexe. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que euh, la CNIL réfléchit toujours euh, sur des mots de passe de plus en plus complexes parce que ça devient de plus en plus facile pour les hackers. De, de voler les mots de passe, euh, on, a, on en arrive vraiment à des suites alphanumériques avec des caractères spéciaux, euh, parfois qui font au moins une quinzaine de, une quinzaine de caractères, donc ça devient parfois extré, extrêmement compliqué, mais généralement ces mots de passe-là sont utilisés dans le cadre de données sensibles, donc tout ce qui peut être données, sens, données de santé, pardon, données d'infraction aussi par exemple. Euh, ensuite, on a des, si on a des profils consultants et des profils utilisateurs, il faut qu'ils soient restreints et il faut collecter juste ce qu'il faut. Ça, c'est vraiment imposé par la CNIL, ne, ne collectez jamais plus de données que ce qui est nécessaire. Et enfin, on autorise la portabilité des données sur une plateforme. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, avec le fameux bouton que vous ajoutez pour que euh, la personne puisse récupérer ses données intégralement. Pe par exemple, petit exemple sur le formulaire pour venir au WordCamp, vous avez toutes et tous indiqué votre taille de t-shirt. Mais nous n'avons pas de t-shirt au camp C'était une donnée non nécessaire. Elle ce vraiment bien compatible par rapport au RGPD. Exactement. Au final, bah, au final euh, ça s'est un peu corsé. Parce que du coup, ben, nécessairement, on, on a vu qu'il nous restait 10 minutes. Au, au final, ça s'est un peu corsé. Parce que bah, du coup, en fait, on n'a pas pris en compte le RGPD au début du projet. On l'a pris en compte que parce que dans une conversation, on a dit au client, mais euh, en fait là, il faut une politique de confidentialité un peu plus costaud, et puis il faut des conditions générales d'utilisation. Donc il faut, faut, faut aller voir quelqu'un, là. Vous voyez, c'est quand C'est comme quand vous n'allez pas hyper, hyper bien, on vous dit, il faut aller voir quelqu'un. Bah, là, pareil, on lui a dit, il faut aller voir quelqu'un. faut vous faire suivre. Euh, et du coup... Euh, ben bah nécessairement je suis c'est ça, comme Zorro <rire> euh, et du coup ça a été pris en compte en cours de projet donc voilà. qu'est-ce qui s'est passé bah, il s'est passé qu'on a dû revoir le périmètre technique parce que par exemple le coup de je te valide ou je te pas valide le rendez-vous dans le mail sans me reconnecter à la plateforme ça c'est pas bon parce que madame RGPD, qu'est-ce qu'elle a dit tirage d'oreille la donnée ne doit pas transiter à l'extérieur de la plateforme exactement donc en fait, qu'est-ce que, qu qu'il aurait Il a... fallu faire théoriquement, si je me souviens bien, c'est qu'il aurait fallu juste dire au consultant, vous avez une demande de rendez-vous, connectez-vous à la plateforme. Tout à fait. Et retenu les trucs tout, même, hein. tout devait se faire au travers de la plateforme et pas en envoyant systématiquement un mail avec de nouvelles données à l'intérieur. Du coup, bah, comme on a revu le périmètre technique, bah, forcément on a mmh. repassé du temps. Sauf que c'est un peu compliqué de justifier au client, de lui expliquer que, bah, parce qu'en fait, nous-mêmes, on ne savait pas qu'au niveau RGPD, ce serait aussi complexe que ça. Bah, il allait falloir revoir la moitié du périmètre du projet. Et que donc, bah, il allait falloir euh, lâcher encore plus d'argent. Et plus donc, de temps. Du coup, bah, on a un peu renié nos marges. Parce que bon bah on se sentait un peu pété aussi quand même, il hein, faut être honnête. Parce qu'on bah, s'est dit bah on s'est planté là-dessus. Il voilà, faut avoir l'honnêteté de le dire, on s'est planté. On a dit bah ouais en fait il aurait fallu dès le début dire ah, RGPD. Mais on ne l'a pas fait. Donc du coup on a diminué nos marges. Il y a encore des conséquences. Alors, il y a toujours des conséquences, bien évidemment. Hein, la notoriété du client qui, qui devient euh, difficile à avoir si le site Internet n'est pas conforme. Les, personnes, les clients auront plus de mal à vouloir se connecter sur un site en lequel ils n'ont pas confiance que sur un site qui est, qui est bien conforme au RGPD. On a toujours une exposition aux menaces si on n'a pas pris les mesures de sécurité adéquates par rapport aux données traitées. Donc, je rappelle toujours qu'il y a une différence entre... Traiter de la donnée courante et traiter des catégories de données particulières, comme les données de santé ou euh, autres religieuses, philosophiques, etc. Je vous les passe. Et enfin, on est toujours du coup un site moins responsable. Du coup, comment est-ce qu'on aurait pu faire autrement ben, En fait, le schéma idéal, ça aurait été de se dire, on fait le recueil du besoin, le brief, les ateliers. Et après avoir fait les ateliers et le brief, pour savoir où est-ce qu'on veut aller Dire, ben là, On fait une petite pause, on fait la concertation avec un expert en protection des données, la dame, là, par exemple. Et puis ensuite, du coup, on élabore toute la partie fonctionnelle. Et ensuite, seulement, on passe au développement, en accord avec cette partie fonctionnelle, précédemment validée sur la partie légale. Voilà. Donc du coup, on a mis en place ce qu'on appelle les quatre règles d'hygiène, donc tout ce que j'ai rappelé, tout ce que j'ai dit, dit plus haut. Euh, donc la sécurité des sites et applications web à prendre en compte dès le début, bien évidemment. L'intégrité du comportement de l'application côté client, hein, que les données soient toujours protégées configurer l'infrastructure d'hébergement, donc faire toujours attention à avoir un hébergement si possible dans l'Union européenne, dans le meilleur des cas, et quand on traite des données sensibles, d'avoir un hébergement HDS, donc hébergement de données de santé, euh, permettre de détecter les vulnérabilités et les attaques éventuelles. Généralement, on fait des audits euh, où on peut faire des tests d'intrusion. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un site web, la CNIL peut venir sur le site web que vous avez fait, par exemple, et se faire passer pour un utilisateur, mais euh, s'enregistrer, etc. Et du coup, vous recevez une sanction euh, directement dans votre boîte mail en disant euh, votre site n'est pas conforme euh, et on vous met en demeure de le mettre en conformité. Il faut savoir que ça peut venir par tous les bouts. Bon, je peux Merci. Vas-y, Flore, mais... Euh... Parce Alors, pour vos, clients, pour vos clients, soyez vous-même conforme au RGPD, donc oui, fatalement, donc, et oui, au regard du RGPD, suivant le cas, vous serez responsable de traitement, c'est-à-dire que vous, c'est vous qui définissez les traitements, vous pouvez être sous-traitant, c'est-à-dire que vous, que vous collectez les données pour le compte de vos clients, ou encore co-responsable de traitement, ça veut dire que vous mettez en œuvre les finalités et les moyens du traitement avec votre client, et vous avez des obligations d'information et un devoir de conseil surtout. Une petite phrase que j'aime bien. Donc, Si vous ne prenez pas soin de vos clients, votre concurrent le fera. Et on sait tous que ça pique quand c'est un concurrent qui s'en occupe. Voilà. Donc, Merci beaucoup pour votre écoute. Donc, euh, Exactement. Je suis Flore Châtelet. Du, du, du coup, je vais me permettre de présenter <rire> cette grande dame. Il s'agit de madame Flore Châtelet, qui est fondatrice de la société Aporia, spécialiste en réglementation générale à la protection des données et en droit de la protection des données, euh, qui a aussi fondé un outil qui s'appelle mon auditeur GPD, et vous avez les deux liens en dessous, voilà. Et, si vous, avez... et, et vous pouvez flasher son QR, QR code. code. Vous, pouvez flasher, vous pouvez flasher pour cette dame. Voilà. Et euh, moi je suis Florian Chambol, donc je suis cofondateur de l'agence 810, avec mon associé Estelle qui est dans la salle. On a aussi fondé euh, un... On a aussi créé une marque qui s'appelle Forti, qui est à destination des startups, voilà, qui, les a, qui les accompagne sur l'accélération de leur go-to-market. Et vous avez euh, pareil les... Euh, les liens ici présents. Voilà. Merci beaucoup. Et on est dans les temps. Hier. <applaudissements> Cette gestion Merci du temps. temps. Nickel. Je crois qu'on sera en 2006 on pourrait dabber. Merci <rire> Florian en tout cas. Une question donc tout à l'heure vous avez parlé euh, le client Envoie, euh, enfin, reçoit euh, une confirmation pour annuler ou confirmer un, un rendez-vous, en quoi des données personnelles transitent dans ce mail, puisqu'en fait, il n'y euh, a pas vraiment de données euh, réelles, c'est juste une confirmation ou une, euh, ou une information du rendez-vous. Moi, j'ai ce système-là sur, sur un de mes sites, euh, où il y a des prises de rendez-vous en ligne, c'est juste un lien de confirmation. J'ai juste les informations de telle heure, le nom, le prénom, mais le nom, le prénom, donnée la, personnelle. Personne est, et la, donnée personnelle, la personne est informée que lorsqu'elle clique, les données sont transmises à la société dans le cadre de la gestion commerciale ou de prestation de services. Donc ça, on est parfaitement informé, mais mon lien ne contient en aucun cas une transmission des données personnelles. Alors que vous, tout à l'heure, vous parliez du cas où il ben, y a une donnée personnelle qui est transmise. J'ai pas trop compris le... Ben, ça peut, il peut exister des données de, de personnelles, bien évidemment, qui seraient transmises. Après, le RGPD, c'est un processus global. Ça veut dire que vous passez en premier lieu par l'information de la personne... Vous allez l'informer que vous allez lui envoyer un mail, donc vous utilisez non seulement son nom, prénom, mais vous utilisez aussi son adresse mail. Elle peut être nominative, qui est aussi une donnée personnelle. Donc il faut vraiment qu'elle soit informée de ce qu'elle va recevoir, donc il faut bien faire attention à chaque fois de faire l'information globale sur le mail qui est prévu d'être envoyé par la suite. Et en fait, en fait le point, c'est que le, le, ce que dit le RGPD, c'est que euh, globalement, moins la donnée transite, mieux c'est. C'est-à-dire qu'il vaut mieux un simple mail qui te dit euh, il faut que tu te connectes à la plateforme parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu prendre un rendez-vous et il faut lui dire si oui ou non tu peux que euh, de refaire transi faire transiter la donnée dans un mail puis la refaire transiter dans l'autre sens pour qu'elle aille et sur la plateforme et chez l'utilisateur final. Bah, tu, tu as une, valida as une, as Ça une validation. Transite. La transite, elle, elle transite le, as donné le premier, premier mail t as, t as validation, généré oui. par, le, par le système envoie un mail à l'administrateur pour dire « Monsieur untel » ou « Madame untel ». Donc on a le nom, le prénom, mais ça, le client en est informé. Son numéro de téléphone éventuel, s'il a aussi, il y a un texto qui peut être envoyé. Dans les deux cas, comme je vous l'ai dit, le client est parfaitement informé des données qui vont être transmises. Mais à partir du moment où on accepte via le lien codé qui est donné, qui est généré, euh, il n'y a pas de transmission. C'est juste le système reçoit la confirmation du rendez-vous, admettons, il va donc générer un mail au ah bah client si pour lui dire « c'est accepté » et générer un autre mail à l'administrateur pour lui dire « vous avez confirmé ». Alors le point commun entre ça, c'est soit l'adresse mail ou soit l'identifiant de celui qui a pris le rendez-vous. Oui, il y a un point commun. Voilà. Oui, bien sûr, il y a et un point commun. Et en fait, la, du coup, la donnée, elle transite via le mail donc via Outlook ou n'importe oui. quelle boîte mail. D'accord, donc il y a bien une donnée qui transite. Oui, il y a bien une donnée qui transite, mais si, elle, si, elle, si elle, le client en est ah bien après, informé... Après, si le client en est informé, bien sûr, il voilà, n'y a pas de, a pas de après, difficulté. Après, ça va au-delà, en fait. Le client, il peut tout à fait être informé que sa donnée, qu'on va lui adresser un mail pour confirmer son rendez-vous. Oui, voilà. Et là, il faut faire attention que ce soit sécurisé. Mais après, vous ne pouvez pas être maître de la sécurité de la ah messagerie. C'est là où, ex, où existe toute la difficulté. Donc vous, en votre qualité de sous-traitant, il faut que vous fassiez prendre à la donnée le moins de risques possible. Rien que de, le fait de dire, on va envoyer un mail au destinataire pour qu'il puisse confirmer son rendez-vous, c'est déjà un risque, en fait. D'accord Puisque ça, c'est le cheminement que vous proposez à la donnée. D'accord Alors peut-être qu'il y a une meilleure solution où, en effet, l'utilisateur aurait quelque chose de plutôt anonyme, où il aurait juste besoin de cliquer dessus pour se rendre sur la plateforme pour valider son rendez-vous. Vous voyez, il faut, faut peut-être prendre les choses de l'autre côté. En fait, votre devoir, à vous, c'est de faire prendre le moins de risques possible à la donnée. D'accord Surtout la donnée de votre client, en l'occurrence. Donc on pense qu'un accès à la plateforme directement serait plus judicieux que l'envoi d'un mail où transite une donnée. Voilà. Est-ce que j'ai été claire Merci. Bonjour. On va se faire troller. Non, je ne suis pas comme ça, moi. Euh, non, c'était pour savoir euh, comment on se protège, nous, entre en, en tant que prestataire, euh, pour ne euh, pas avoir de problème avec la CNIL de nos clients, pour ne pas avoir de problème, justement, que ça, ça ne retombe pas sur la figure. Être conforme au RGPD. <rire> Non, non, non, mais c'est vous-même avoir les mesures de sécurité qui sont euh, euh, le B.A.B., hein, euh, votre site internet conforme, une politique de confidentialité, euh, qu'il y ait un engagement de confidentialité vis-à-vis -vis de vos salariés, après tout dépend combien vous êtes, avoir des profils d'habilitation qui sont bien gérés dans l'entreprise, euh, avoir des, profils de des, pardon, des procédures de suppression des données, puisque vous ne pouvez pas conserver les données de vos clients indéfiniment, d'accord, donc c'est ce qu'on appelle la procédure d'archivage, et en fait, c'est tout ce que vous devez mettre en place au sein de vos entreprises, justement, pour vous-même être conforme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, le fait de ne pas être conforme euh, risque, par exemple, de ne pas vous faire remporter certains marchés publics. Parce qu'il y a des marchés publics, on vous oblige d'être conforme au RGPD. Moi, moi j'ai compris la question en tant que prestataire. Je fais un site pour quelqu'un, pour un client. J'ai un devoir d'informer mon client de lui dire, tu dois avoir une page de mention légale, mais s'il si, si ne me la fournit pas. Oui, puisque bah considéré ça, pense, comme un tiers. Oui, oui S'il ne si, si nous la fournit pas. Et du, du coup, non, on ne peut pas lui mettre le couteau sur la gorge ni lui taper ça dessus. Non, non, non, ça non. Bien sûr. Non, non, du tout. Ça peut, la responsabilité ne peut pas être recherchée, mais ça va partir de votre devoir de conseil en tant que prestataire et en tant que professionnel du système d'information En fait, ce que, ce que la dame nous dit, c'est qu'en gros, il faut pouvoir attester de notre devoir de conseil. En gros, quand vous avez eu le call avec le client qui vous dit « moi, t'as RGPD, je m'en balance voilà. », il faut lui envoyer très gentiment un petit mail. Comme vu lors de notre rendez-vous, je vous ai informé oui, si. que blablabla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, vous laissez une trace écrite gentiment et poliment. Et si le client ne vous répond pas et qu'il ne fait rien, c'est sa responsabilité. Vous, vous vous êtes dégagé de toute responsabilité légale vis-à-vis -vis de ça. Pour, pour la faire courte exactement coucou alors là, là on va se faire trop les D'abord, euh, merci pour cet hommage à l'émission c'est pas sorcier en mode euh, le rgpd jamais, comment ça marche et tout même si florian était un peu en dessous c'était très bien flore et la question s'adresse à merci florian euh, oui monsieur batard la, la question s'adresse à Florian, tu nous expliques que par rapport à ton client, vu que tu avais été un petit peu en dessous par rapport au RGPD, tu t'es assis sur ta marge ce qui est tout Alors fait on bon. s'est pas complètement assis mais on, oui, non, on a fait un effort tu as, voilà, as fait un effort. Qu'est-ce que tu as fait de tes clients précédents Qu'est-ce que j'ai fait de mes clients précédents En fait sur nos clients précédents, entre guillemets par chance, on n'avait pas eu de demande qui nécessite autant de transit de données. Donc, on avait eu la chance d'avoir soit des clients qui effectivement étaient assez capés en interne pour pouvoir avoir un service juridique qui lui a rédigé tout ce qu'il fallait et nous ont fourni tout ce qui allait bien, soit avoir des clients qui euh, nous ont dit bah, :« Nous, le RGPD, on s'en balance par écrit et euh, on va aller prendre euh, une politique de confidentialité et des mentions légales sur un site tout fait. » euh, Et du coup, on a dit :« Bon, bah, ok, très bien. Nous, on a fait notre devoir de conseil. À partir de là. » Ben, ma foi, tu ne veux pas nous écouter, ce n'est pas grave. Après, on a d'autres clients qu'on a aussi envoyés à Poria euh, en disant, ben, voilà, là, vous avez une vraie nécessité. Donc, par contre, euh, au lieu de vous embêter, vu que vous n'avez pas encore de cabinet juridique externe, mais que vous faites plusieurs millions d'euros par, enfin, par an, allez voir euh, la dame là-bas. Voilà. Et la dame là-bas les a très bien conseillés. Une dernière micro-question. Micro-question promis. Euh, c'est quoi la différence entre une politique de confidentialité et une politique de protection des données personnelles C'est pareil C'est plus global Qu'est-ce que Oui, c'est oui, oui, la même chose. C'est le nom qui diffère. Nom qui voilà. diffère Quelquefois, le... sur les sites, on a politique de confidentialité, ou d'autres fois, on a politique de protection des données. Il y a même certains sites qui mettent directement tout dans les mentions légales. Ils mettent même leur mention légale, d'accord Il y en a qui mélangent conditions générales d'utilisation et puis protection des données en même temps. En fait, le principal, vraiment, ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir une information claire et précise. Elle doit pouvoir être lue par des enfants de 10 ans, et lue et comprise. Donc une information claire, précise. Ça, c'est vraiment très, très important. Merci beaucoup. Merci à, merci, à tous. Merci, merci.